Salut Youtube Actuellement, je suis dans les airs, je vais spawn hôpital. Je suis dans une forme plutôt olympique, donc cette game, je sais parfaitement que je vais la gagner. Il n'y a absolument aucune difficulté. Bon visionnage, je pense à liker, commenter. Bisous Avoue que le shot à la mire t'as été impressionné Socal. Tu t'es dit What the heck man Avant on en parle euh, Le premier stream hacker il s'appelle euh, Lardon Lardon TV Non Big Mac Et le deuxième Lardon TV on va se mettre un nombre de bouffe, ça va faire de nous des, des mecs malins. Sac à merde. Quand c'est trop long comme ça, les gars, la meilleure option, c'est faire une rotation. fils de pute C'est bon lui Alors ah gaz sacrique approche de votre composition. Le gaz se rapproche. Extrêmement ah bon même. Naissance en approche, j'ai des un yeux partout. Poupéto, du vin Ok, il y a probablement un mec dans la banque, un mec dans le truc, et un mec sur la hauteur. Le mec sur la hauteur va me décaler en premier. Ok, il vient de se faire défoncer en une balle par... Est-ce qu'il est sur le toit Est-ce qu'il est à la fenêtre Est-ce qu'il a les yeux bleus La réponse n'est autre que... C'était... Hey ah, C'est bon, crève Bref Rafoski 99 vous pouvez, vous pouvez venir les gars, cette game elle est à moi C'est ce qu'on appelle des, des vagues de streamhack les gars Ça se contre facilement, vous avez pu le voir Tous les streamers, les gars, qui râlent d'avoir 5 stream hackers dans leur lobby, parlez-leur parlez, parlez de la légende de show. Parle Je veux leur parler de ma légende. Le seul streamer à jouer sans délai. Du coup je vais... Euh, je pense que pour me faire du bien je vais tirer un énorme quickscope euh, sur, euh, sur le mec devant. Juste pour me soulager tu vois. Toujours se balader derrière une cover pour éviter de te faire paralyser et de te retrouver comme un jambon au plein milieu d'une route. Appuyez sur la touche Ego si vous aussi vous pensez qu'il y a un peu d'Ego dans ma game. Mais non, c'était Evie 144 qui était caché à la fenêtre pour essayer de me tuer tout à l'heure. Je suis vraiment surpris que maintenant il se cache dans un buisson pour retenter ce qu'il qu voulait faire. Euh, on va attaquer une rotation. On va attaquer une rotation de sur 500 mètres jusqu'à là-bas. Quand, quand il y a autant de streamhackers dans une game, les gars, pour euh, moi pour m'en échapper, j'ai plusieurs stratégies. Même si j'explique les stratégies, les streamhackers sont trop bêtes pour les comprendre, donc euh, je peux me permettre. Euh, j'ai tradé assez souvent dans cette zone. Je fais une grosse rota sur, sur 300-500 mètres. Je reclaque un drone et je repars slide dans le secteur. Juste le fait de traverser du point A au point B, la plupart de ces manches-merdes vont crever et s'ils arrivent, j'arriverai à les détecter vu qu'ils seront à plus de 200 mètres euh, et que je pourrai voir les fantômes. Allez go Comme dans les films. C'est bien joué, c'est très très très bien joué. C'était trop bien. Tu peux être fier de toi, mec, t'as as vraiment bien joué. La légende raconte que quelqu'un est en train de me regarder juste en face. On avance dans ce secteur là. On sait qu'il y a 3 points. Ce qui fait que je vais pas. Je vais pas si j'arrive à me dépêcher et à jouer correctement, je vais passer de 14 à 16 kills. Voilà, le mec à droite m'a repéré. Il y a un fantôme. Ok. Alors ça, c'est pas cool parce qu'il va vraiment... Hein Voilà. Là, je me, je, je me débarrasse du fantôme en faisant ça. Je bouge pas Ouvre la bouche C'est bien mon grand. C'est bien ma puce. C'est bien, bien. Apparemment, il y a un mec juste là, les gars, maintenant. Donc, ce qu'on va faire, c'est nos scopes. Ok, peut-être qu'ils Ok. Il nous en reste un autre qui va avancer. J'ai pas le temps de rechercher. Il va arriver. Ok. Il est mieux placé que moi. Et je suis meilleur. Je vérifie la maison d'à côté. Il a rien. On profite du silence de mort pour retourner sur le shop. On part sur un drone. Il reste on plus qu'un mec à droite, normalement. Ouais, c'est bon. Cette info n'a pas bougé. On vérifie direct la fenêtre et la hauteur. On voit rien. On avance. Je gère le ping pour pas être dérangé. Là, on peut voir que le mec est au même niveau que moi. Ça va partir sur... Euh... Ok. Hop. On va paralyser, là. On va passer la... Hop là. Et le headshot. En gros le fait que la clé mort se, dé, euh, se déclenche pas. C'est à cause de la paralysante. lancer bon, une para à côté. Ça, tu en profites pour passer. Le mec euh, a pas tilté que sa clé mort a pété. Donc il s'y attend pas à ce que tu sois là. Et euh, tu pratiques la sodomie sur lui. Même truc que tout à l'heure les gars. Ça fait combien de temps qu'on est dans cette zone Ça va faire euh, 3-4 minutes qu'on y est. On fait genre qu'on va monter. Hop, on monte pas. Juste pour provoquer un tir de sniper s'il y en a un. Pas de tir de sniper, on monte, on se casse, on va à 400 mètres. Donc hop, on part dans le même délire. On claque un drone dans la zone, on slay. Et on est parti. Alors. Ah, vous voyez le truc qui s'est écrasé là à côté Oh génial. Ok. Il y avait un mec caché dans le buisson, il y a une voiture qui arrive exactement en même temps. Le mec dans le buisson rentre à l'intérieur. Je rentre aussi, je prends l'étage, c'est ce qu'il a dû faire T'es en feu frérot, t'es en feu mon gant, t'es en feu Hop, y'a un sniper derrière moi Probablement dans la montagne ou un truc comme ça Pas d'info Ok, il y'a un mec qui vient d'arriver à ma droite il Y'a un autre à ma gauche On va buter d'abord le mec à droite Puis après on s'occupera du mec à gauche hein. on avance, il va repérer. Je prévois qu'il va avancer dans ce sens Il prend juste la voiture Hop. Il se trouve avec une flèche Hop La, la paralysante qui part, c'est de la Yam assist le mec Lui suggérer les gars de se mettre son joystick dans le cul-cul. Voilà, c'est bien. On continue d'avancer, les gars. Oh, une paralysante. On était attendu par. Oh, il me l'a collé. Je suis mort, mais c'est pas si grave. satibac ah, ça, ça c'est content promettez le je l'ai déjà tué une fois ce mec là tout à l'heure hein. allez c'est parti les gars on part sur un double jump instant les gars Mort. Ok Ok chat Donc là où est-ce qu'on en est dans la partie Il reste plus qu'un streamac au sol Qui est dans ce secteur là et qui doit camper mon loadout Du coup qu'est-ce qu qu que je fais Je me décale légèrement vers la droite Vers une zone qu'il n'arrivera pas à toucher Je garde un petit déplacement latéral Juste avec euh, vous choisissez D ou Q Soit vers la gauche soit vers, euh, soit vers la droite Moi je vais me coller un maximum vers le bord de zone comme ça, on va provoquer que notre colis tombe dans ce secteur. Je pourrais aller chercher comme ça mon, mon sniper un peu plus tard, tu vois. Ça va être maintenant, ça va être maintenant. Hop là, exactement là où je voulais. Les bâtons, soit l'arme la plus rapide du jeu. On est parti les gars, du coup on attaque notre rotation en sachant que quelqu'un va nous tirer dans le dos incessamment sous peu probablement Ou quelqu'un qui a pris la hauteur pour nous piéger, en tous les cas ça peut pas être facile Ah ok a... il y a une moto qui s'échappe, attends C'est un peu la panique là les gars Hop. Personne à droite, personne à gauche, tout le monde avait, à part la moto, tout le monde avait fait sa, sa rotation tu vas me dire Voilà. Y'a un piège les gars. Il y a un putain de piège quelque part là. Quel enfant de pute. Quel enfant de pute. Un mec caché dans des buissons, les gars. Oh là là, il met cher, en plus. Heureusement, il a le même temps de réaction que ma mamie. Je pense que je lui le... C'est pas vrai. C'est tellement bien joué. Il avait laissé une bêtise dans le coin. Oh là là là là là, là c'est bien joué. C'est bien joué. Je m'y attends, attends il a trop bien joué. 4 kills. Il a 4 kills, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On va rader leur fin. On va rader sa fin de game les gars. On va rader sa fin de game parce qu'il jouait vraiment pas mal hein. Il jouait vraiment pas mal pour un pangolin. Hein. Là, là c'est c'est quatre derniers kills, il vient de les faire là les gars, il a tué un mec avant, il a tué le mec à droite, il m'a tué moi. <rire> Genre le mec, c'est un assassin de ouf. Hein. Il est parti du, euh, du pilier. Honnêtement, je pense que c'est que de la chatte, que le mec est éclaté. Mais j'aimerais vérifier quand même. Ok, il a repéré qu'un sniper était à gauche et un autre à droite. Il prend l'info en sautant. Il a repris l'info. Il va re-shield. Il re les gars. Il, compte il se rend compte qu'il se tirait dessus dans le gaz, il doit traverser, pas le choix l'anchois, il va re-shield. Ah, il, il se place bien hein. Il est. Il a. Il a une vraie intelligence de jeu. Il y a, il a, a une vraie intelligence de jeu derrière cette personne. Il est, il est nul à chier tu vois en termes de skill, de déplacement, mais il est malin. Il a quelque chose de malin en lui. Attention, la décale. Rapide comme l'éclair. Le spray contrôle au bon moment. Ah non, mais il est... Euh... Vous avez vu comment il est malin, ce petit salopard Il est dans la maison avec le couloir. les gars, il est à chier. Mais qu'est-ce qu'il est malin, ce bâtard Il temporise, les gars. Situation, euh, il est dans les... Il est dans les quatre derniers, actuellement. Deux spectateurs. Une des bêtises qui vient de se déclencher. un regard affûté, il y va. Il va sur le flanc. Et... Et... Quelqu'un a été caché dans, dans le gaz Dans un buisson Ah là il est euh, assez compliqué là Ah là c'est dur ce qui vient de se passer Dans un buisson Dans le gaz les gars ah, J'espère que ce mec va perdre J'espère que ce mec va perdre les gars Mais il a deux paralysantes Oh oui Oui Prends-toi ton turn sale chien Crève Chien de la casse On wow. il